Craze Brace C'est pas Craze Brace C'est pas Craze Brace dit Trismen Mon Mon ara, je Il y derrière Mat, mat, mat uh, Mais Trismen, la quêteuse Mais un album uh, neo à la uh, uh, um, en c'est Et même à petra fin de dans un album man. Hmm. On a on a eu un peu de temps, un peu de la a un peu de temps, un de temps, de a temps, de un de Ariézo vervelle, en alcool. Redevigédium n'aime gustumi de tout d'entre eux N'est-ce qu'il y a Ya, mais juste voir. Juste voir, là, on est. N'est-ce qu'il y a un gustumi de Zandrasé voir... là? Rede. Rede. Diabarzi, on trao. <tril> Rede goût des œufs de Zandrasé, Force Penos. Bézuse de Zandranken, Bézuse de Zandro, Bézuse de Zandro Barbit, Force Penos. Ah. Juste avoir, Rede. <tril> <tril> <Juste> voir... <tril> Il y a des gens Il y a tout que les rues, il y a des craies Il y a des qui de des gens qui de y a collé des Il a Spirit pas Galareum Larne est un euh, album à Zoeur les Il s'agit Oui, il y a un de belles, il y a roi Et et Davin Nanté garde vous être sauté Et Davin Nanté garde de deux voûts bizarres Vous le doire, je me mets qu'une rue à glace A qui une il et Davin Nanté